C'est le moment maintenant de la période des questions. Je reconnais la chef de l'opposition de la de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Il y a un nouveau rapport qui est déposé aujourd'hui qui soulève des préoccupations. Quant au fait que l'Ontario aurait une troisième vague de la COVID-19 dans notre province. Nous savons que la stratégie de la deuxième vague, c'était de rien faire et d'attendre les vaccins, que les vaccins arrivent, en résultat, des milliers de gens ont perdu leur vie dans les foyers de soins liés et ailleurs. Et on a eu un autre confinement. Ma question pour le Premier ministre, est-ce que c'est la stratégie pour que l'Ontario qui passe à une troisième vague, ne veut rien faire, attendre des vaccins, d'espérer du mieux et peut-être qu'on finira avec un autre confinement. La vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci. Je peux assurer la chef de l'opposition officielle qu'on prend chaque mesure qu'on peut pour empêcher d'avoir une troisième vague. On a les vaccins qui sont sous... Un en, en ordre, Un, plus d'un million hier de vaccins avaient été administrés. On avance avec les pharmacies, des cliniques d'immunisation massive, des professionnels de santé primaire. Quand on reçoit des vaccins, et le plus on reçoit, on va pouvoir vacciner plus de gens pour donner la protection. Mais on prend toutes mesures qu'on peut. On sait que c'est des variants de préoccupants qui sont là, les modélisations qui nous a dit qu'on va... Ça sera euh, la souche dominante, c'est à 40 Donc, on prépare nos hôpitaux pour créer plus de capacités et on traite avec, euh, empêcher plus d'inclusion. Et on aura un plan sur six points euh, et je vais l'expliquer à la réponse complémentaire. Question complémentaire je reviens au premier ministre. Le lancement du vaccin a été lent, mal planifié, mal exécuté. C'était vraiment tout un gâchis. Et le gouvernement n'a pas mis en place toutes les choses qui étaient nécessaires pour éviter la propagation de la COVID-19. Par exemple, des jours de congés, maladies payées. Et on a eu la réouverture. Il n'y a pas d'autres mesures. Trop rapidement. Il semble qu'ils euh, mettent leur chance sur une stratégie de la deuxième vague, c'est d'utiliser le vaccin. Est-ce que c'est vraiment tout ce que le Premier ministre a offert aux Ontariens, une stratégie qui a été un échec pour nous éviter qu'on ait une troisième vague et un autre confinement? Le Premier ministre. Non, quant à la stratégie qui est un échec, que direz vous du reste du pays? Nous menons le pays euh, dans le nombre de vaccins, plus d'un million. On a eu des tests euh, obligatoires en arrivée pour des voyageurs internationaux. Si on ne le faisait pas, on aurait beaucoup plus de cas. On a eu euh, le dépistage accru et une gestion des contacts et traçage de cas on a utilisé les dernières données pour informer les bureaux de santé publique, pour assurer qu'on ait à chaque jour des gens qui vont dans des foyers de soins longue durée puissent avoir des tests rapides. Et on a lancé toutes sortes de tests dans le secteur de l'éducation, de manufacture et d'autres. Et maintenant, avec la distribution du vaccin, nous avons des unités mobiles. Et on a des hôpitaux dans des bureaux de santé publique et peut-être les néo-démocrates devraient être de notre côté. donner une suggestion plutôt que de se plaindre à chaque jour. Question complémentaire finale. Oui, le Premier ministre n'écoute pas quand on, on arrive à la période des questions. On a donné toutes sortes de solutions depuis un an. Ils ne veulent pas les adopter, c'est ça le problème. Mais vous n'êtes pas euh, bien là. Les gens se préoccupent. Le message sur les vaccins, c'est vraiment mène en confusion. On a besoin de nouvelles mesures pour protéger la population que les néo-démocrates demandent, comme des congés pays, des gens moins d'élèves en salle de classe et avoir un congé payé pour aller prendre un vaccin, mais le gouvernement ne semble pas vouloir faire aucune de ces choses. Entre temps, il semble qu'on attend les vaccins d'empêcher une troisième vague. Cela n'a pas fonctionné à la deuxième vague. Cette stratégie n'a pas fonctionné. Pourquoi ce premier ministre n'est pas prêt à préparer ses erreurs et mettre un plan en place pour empêcher qu'on passe à une troisième vague et à un autre confinement dans la province? Le Premier ministre, pour sa réponse, Monsieur le Président, en m'adressant à vous, je veux rappeler à la chef de l'opposition. Non seulement on mène le pays en termes de vaccination, on a besoin de plus. Aujourd'hui, nous sommes les premiers avec le cas, le plus nombre euh, faible de cas, excepté les maritimes. Et la plupart d'endroits de notre taille ont beaucoup plus. Ce n'est pas nous, c'est les travailleurs de première ligne. Et c'est ce que la chef de l'opposition manque. Quand elle critique, à chaque fois, elle critique les travailleurs, les préposés, les ambulanciers, des infirmières, des milliers de gens qui font beaucoup. Et peut-être qu'elle peut se joindre à nous et comprendre les choses. Une... Question suivante, la chef de l'opposition. Au Premier ministre. Thunder Bay est en crise totale. Ils ont plus de cas par habitant de COVID-19 de toute la province. Je vais citer le mé médecin hygiéniste en chef. La docteur Jean-Demir a dit, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas si grave. C'est très grave. Beaucoup de cas sont signalés tous les jours. La COVID-19 est partout, dans des lieux différents, et ça se propage. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas annoncé hier qu'ils envoyaient plein de vaccins à Thunder Bay? C'est là qu'on en a besoin, tout de suite. La ministre de la Santé. Merci. Merci de la question. Même si la situation à Thunder Bay est très grave, le nombre de cas est en baisse de 67 à 48. Nous avons beaucoup de ressources déployées là-bas pour aider à améliorer la situation. Nous avons 20 gestionnaires de cas provinciaux. Nous parlons à la ministre Haidu au fédéral. Le gouvernement fédéral va fournir certaines ressources aussi. Nous faisons le traçage de contact 92 des cas sont euh, enregistrés et sont euh, traités dans 24 heures. Nous achetons des lits à l'hôpital. Nous, nous maîtrisons la situation. Nous savons qu'il y a toujours du travail à faire. Ils vont recevoir plus de vaccins. Et En ce moment, il est important d'arrêter la propagation et de nous assurer de pouvoir contenir ces cas et réduire les cas et passer à la prochaine étape mm -hmm. lorsqu'ils seront prêts. Question complémentaire. Depuis février, le député de Thunder Bay, et le NPD, sonne l'alarme par rapport à ce qui se passe à Thunder Bay. Et ce gouvernement a simplement mis les francs d'urgence. Notre slogan échoué. C'est simplement un slogan pour le gouvernement. Ce n'est pas une vraie mesure. Il y a une crise à Thunder Bay. On n'a pas déployé les ressources nécessaires. On entend. Hier, on n'a pas entendu que Thunder Bay faisait partie des zones chaudes et que les vaccins seraient déployés aux pharmacies. Comment est-ce que c'est possible que depuis février, il y ait une crise à Thunder Bay et des semaines plus tard, le gouvernement n'a pas encore envoyé les vaccins nécessaires pour maîtriser la situation à Thunder Bay? À l'ordre, la ministre de la Santé. Plusieurs étapes doivent être prises. D'abord, il faut contenir les éclosions et c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous fournissons des ressources de traçage de contacts. Nous faisons ce qu'il est nécessaire pour augmenter la capacité de l'hôpital pour qu'il y ait des lits, pour que les gens ne doivent pas se faire transporter des centaines de kilomètres à d'autres hôpitaux. Et nous faisons aussi ce que nous pouvons pour déployer des tests de dépistage rapides. Nous faisons tous les dépistages nécessaires. Nous envoyons des vaccins. Les vaccins seront utilisés aussi. Mais d'abord, il faut, il faut maîtriser les, les éclosions, puis ensuite faire la vaccination. Nous faisons les deux. Nous travaillons avec le médecin hygiéniste en chef pour maîtriser la situation. Les cas sont descendus en 24 heures. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, la population de Thunder Bay demande de l'aide depuis février. Ils voulaient des centres d'isolation, plus d'appui, des congés maladies rémunérés. Et le gouvernement a dit qu'ils avaient un frein d'urgence. Ils avaient un simple slogan, mais aucun plan. Ils n'ont pas agi avec urgence pour aider les gens de Thunder Bay. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi? Sur ce dossier, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas la capacité ou la volonté de fournir les vaccins nécessaires pour cette communauté, pour assurer la sécurité des gens et pour arrêter la propagation dans la communauté? La ministre de la Santé. Notre gouvernement euh, nous importe beaucoup la santé et la sécurité des Ontariens. Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Williams, travaille tous les jours. Il est en contact avec les responsables de la santé à Thunder Bay ensemble. Ils font des recommandations au gouvernement sur ce qu'il faut faire, sur les francs d'urgence, sur les zones où il faut agir. Certaines choses ont été faites dans ce cadre et nous surveillons chaque zone, chaque région de l'Ontario avec beaucoup de euh, soins et nous euh, suivons aussi ce qui arrive avec les variants. Question suivante, le député de Quintenoc. Ma question s'adresse au premier ministre. Tous les peuples autochtones de l'Ontario n'ont pas reçu un accès équitable au, au, pendant le lancement de vaccins contre la COVID-19, même s'ils font partie du groupe propriétaire de la première phase. La plupart des gens qui vivent dans les villes euh, des peuples autochtones, y inclus à Toronto et à, à Thunder Bay, ont été retardés parce qu'on n'avait pas assez de vaccins. Et euh, des programmes de vaccination menés par les Autochtones. Monsieur le Président, où est le plan ontarien pour répondre aux besoins urgents de vacciner les personnes autochtones euh, urbaines qui vivent à Toronto ou à, à Bay, qui sont frappées en ce moment par la troisième vague okay. Le Premier ministre, pour répondre en m'adressant à vous, notre gouvernement travaille avec des partenaires autochtones pour assurer qu'ils aient les outils pour atténuer les défis de la COVID-19. Nous avons donné 37 millions de dollars pour avoir des soutiens pour les peuples autochtones. Il a il inclut 16,4 millions pour les transports des gens. Pour appuyer les peuples autochtones et urbains, pour s'isoler et sensibilisation à, à, à, à la pandémie. Et aussi, on a fait dans les, co les collectivités accessibles seulement par avion, Orange a fait un travail incroyable et on s'est assuré qu'il y ait des continuités et aussi pour les services des enjeux. J'ai une liste énorme, je pourrais continuer toute la journée. En fin de compte, ce qui reçoit le crédit, le, la chef Rosen, comme j'ai dit, et le ministre Wickford. Et ça a la raison. Comme on a entendu beaucoup de gens, les euh, autochtones n'ont jamais été mieux traités. Merci. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre. Les communautés autochtones ne sont pas tient comme euh, ensemble quand on parle de cette pandémie. Nous savons que les peuples autochtones sont surreprésentés dans les établissements correctionnels et euh, sont des sans-abri dans les zones urbaines. Et il y a beaucoup d'occlusions dans les Premières Nations et dans les Autochtones urbains, aussi des gens qui sont incarcérés qui ont vu qu'il y avait la COVID-19 quand ils célébraient. Les bureaux de santé publique ont parlé du fait qu'il y a la COVID dans euh, ces Autochtones et les sans-abri. On devrait avoir comme priorité le vaccin de ce groupe, la vaccination de ce groupe. Je demande encore une fois, qu'est-ce que l'Ontario a fait pour travailler avec les fournisseurs de santé menés par les Autochtones pour vacciner les Autochtones euh, euh, en, en ben, et d'autres pendant la première phase. Le Premier ministre, en m'adressant à vous, Monsieur le Président, c'était toute première priorité d'aller dans les 31 euh, euh, communautés isolées et orange la Et merci d'être là. Et, et il a, euh, il a été euh, vacciné en avance. Et certains chefs n'étaient pas contents quand il a été vacciné. On a donné de l'argent pour les premières nations pour répondre aux besoins. L'Ontario a priorité les résidents des Premières Nations, surtout ceux dans des euh, foyers d'aînés et la première ronde de, de vaccins a été offerte aux adultes dans les Premières Nations, 31 premières euh, communautés accessibles seulement par avion. Ceci ce a été massé. Et on a eu 15 324 doses deux mille première dose et 2664 deuxième dose merci Orange d'avoir fait un travail incroyable merci question suivante la députée de barry Innesfield. Merci. Nous savons que ça a été une époque difficile pour tout le monde en Ontario, mais en particulier pour les agriculteurs. Je parle à beaucoup d'agriculteurs. Ils me disent que d'avoir une exploitation agricole peut être stressant, et cette année a été particulièrement difficile pour eux. La semaine dernière, je suis au Forum agricole virtuel avec l'association des éleveurs de, de Holland Marsh, et une autre association. On a discuté la question de santé mentale et j'ai donné beaucoup de renseignements au forum quant au travail de santé mentale pour le ministère. Je vais demander au ministre de l'Agriculture s'il peut donner une mise à jour d'autres actions qu'on a pris, l'attention aux fermiers et la santé mentale. Le député de Perth Wellington est adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Je vais remercier la députée de Baird-Nisfield de cette question importante. Elle représente une très belle circonscription ici en Ontario. La santé mentale est très importante et je suis content de porter attention à certaines des initiatives que notre gouvernement a travaillées pour souligner la santé mentale dans le secteur. Le gouvernement cœur le bien-être des familles agricoles et on reconnaît les, les défis uniques qu'ils ont. Les recherches ont démontré que les agriculteurs souffrent du de stress, de la dépression et du burn-out plus que de la population générale et d'autres métiers. Donc c'est plus important que jamais de prendre le temps de parler de santé mentale aux agriculteurs, plus tôt dans, tôt dans son mandat. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales a parlé de cela et on a eu un outil qui donne plus d'accès aux agriculteurs aux ressources disponibles, informations sur l'aide immédiate, des euh, difficultés financières et des ressources en santé mentale. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Merci, ministre, pour cette question. Merci le ministre pour cette réponse excellente et je sais que notre gouvernement veut continuer à encourager les agriculteurs et les fermiers, toute la communauté de fermiers pour enlever la stigmatisation quant à la santé mentale. On a une expansion de soutien aux agriculteurs et j'aimerais que l'adjoint nous dise ce qu'il y a de plus pour continuer cette conversation. Réponse, le député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Merci encore une fois à la députée de la question. Notre gouvernement cible le bien-être de tout le monde en Ontario. Et comme j'ai dit, on sait que les agriculteurs ont des défis particuliers accrus. Et à cause de cela, la ministre aura une table ronde cet après-midi pour encourager un dialogue ouvert, souligner ce qui a été fait et qu'on continue à faire pour donner de l'aide aux agriculteurs. On identifie des écarts où est-ce qu'on s'en va. On enquête des façons sur comment faire les le rôle de l'Ontario du programme en connaissance développé à l'Université de Gouard et comment avoir une expansion d'un programme de bien-être des agriculteurs appuyé par la Fédération de l'Agriculture de l'Ontario. Notre gouvernement va être un champion de la santé mentale des agriculteurs et on va continuer à travers les secteurs pour avoir des solutions novatrices. Merci. Question suivante, le député d'Asset. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre, porte sur le financement des élections et les normes éthiques. On a vu le premier ministre qui a réécrit les lois pour protéger les droits des promoteurs immobiliers, pour construire un, un entrepôt dans des terres humides importantes. Maintenant, on voit que le premier ministre a deux soirées de levée de fonds importantes pour la semaine prochaine. Ce soir, l'anniversaire de la déclaration de la pandémie, il y a une soirée avec un appel Zoom de 1 dollars pour les travailleurs de salaire minimum. Je vais interrompre. La question doit être portée sur la politique. Pas des questions internes du parti. Le député d'Asset. Pour un travail, euh, en salaire minimum, c'est 70 heures de travail. Et on sera sûr que ces gens ne seront pas là avec l'appel avec le Premier ministre. À La question au Premier ministre, qui est sur la liste pour faire du lobby au Premier ministre à, à cette soirée de levée de fonds de 1 dollars par billet et quel projet de loi euh, ou arrêté ministère de je à Muzana va réécrire Je ne vais pas rejeter la question. Vous avez euh, euh, une question complémentaire. Hier, les conservateurs ont dit que le Premier ministre a une autre soirée de levée de fonds avant la semaine prochaine. Une année depuis le début de la pandémie, le Premier ministre s'est plus préoccupé de lever de l'argent pour son parti conservateur plutôt que d'aider les ontariens. C'est pourquoi... Et il a des mesures législatives pour doubler le niveau de dons. C'est des mesures législatives qu'on débat en ce moment, qui doublent le plafond de contribution pour les promoteurs immobiliers qui ont des poches bien profondes. Ou même si les Ontariens et les PME ont beaucoup de difficultés, pourquoi le Premier ministre réécrit des lois électorales et prend des contributions des promoteurs immobiliers qui veulent construire des entrepôts dans des terres humides? Veuillez-vous s'asseoir, s'il vous plaît, les leaders parlementaires du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. C'est un parti et un député qui a lancé sa campagne la fin de semaine quant aux politiques environnementales. Regardez, on a travaillé pendant la pandémie pour assurer que tous les ontariens et d'abord que leur santé et sécurité prennent soin. La ministre de la Santé a travaillé Très, très, avec beaucoup d'acharnement, comme tous les députés de ce côté. On a euh, travaillé pour la santé, la sécurité, les PME, investir dans les soins de longue durée. Le ministre des Finances a fait un travail incroyable de, pour travailler euh, avec d'autres partis pour essayer d'assurer que l'économie avance. Ce qu'on voit encore une fois, c'est exactement pourquoi les néo-démocrates n'ont jamais formé le gouvernement dans la province de l'Ontario. Ils changent euh, d'un côté et de l'autre, mais en fin de compte, sont un parti fâché sans des politiques que euh, les Ontariens et Ontariens -ontari ne vont pas élire au gouvernement. On va cibler l'avenir et on sera optimiste quant à l'avenir. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Scarborough-Gilbert. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera sur le Premier ministre. Et Monsieur le Président, je donne des condoléances à tous les gens qui ont perdu des proches à cause de la pandémie pendant la dernière année. Il y a un an, j'étais ici en chambre et j'ai demandé au gouvernement de fermer les portes sur les foyers de soins de longue durée pour protéger les gens les plus vulnérables qui sont susceptibles à des maladies respiratoires. Mais il y a eu un retard. Il y a eu une réponse lente et c'était tout un échec pour les résidents des soins de longue durée. Et on a pu se rattraper pendant la deuxième vague et ça a été encore pire avec des résultats dévastateurs. Une année après, on a, on voit une troisième vague qui s'en vient. Mais les gens qui travaillent dans des foyers de soins de longue durée euh, n'ont pas tous les soutiens nécessaires pour faire, faire un bon travail de façon sécuritaire. Ma question, c'est la suivante. Que faites-vous pour améliorer les foyers de soins de longue durée et pour vous préparer pour la troisième vague Pourquoi vous n'adoptez pas immédiatement des congés payés de maladie. Vous avez 4 milliards de dollars de fonds de réserve. Et il y aura 24 mars un budget. Pourquoi Monsieur vous ne le faites pas dans ce budget? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement travaille de façon décisive pour s'attaquer au problème de la COVID en Ontario dans les foyers de soins de longue durée. Depuis le début, on travaille avec le niveau de personnel. Nous avons engagé plus de 8 600 membres du personnel qui ont la prime de pandémie. Nous avons travaillé sur la pandémie à long terme. On a créé les postes nécessaires pour nous attaquer aux problème. Nous avons créé 27 000 nouveaux postes en foyers de soins de longue durée pour avoir ces soins de quatre, ces quatre heures de soins par résident par jour. Nous avons investi 9 de, plus de 1,9 millions de dollars. Nous investirons plutôt plus de 1,9 milliard de dollars d'ici 2025. Et donc, de comprendre l'importance de s'attaquer à ces problèmes, c'est essentiel et on continue de le faire. Complémentaire. Les foyers de soins longue durée. Dans nos circonscriptions, besoin d'aide immédiatement, et non pas à l'avenir. Le 4,2 milliards de dollars que vous annoncez n'aidera que 372, 000, 372 PSSP à avoir leur formation. Pour la région de Thunder Bay, à elle seule, on a besoin de 500 PSSP et autres travailleurs de première ligne pour avoir les travailleurs essentiels nécessaires. Il est donc temps pour votre gouvernement d'élaborer une voie à suivre, d'améliorer les normes de travail, pour améliorer les normes de travail, pour s'assurer qu'on ait un bon environnement de travail sans risque et fournir aux régions qui en ont besoin, ces travailleurs supplémentaires et de reconnaître le travail qu'ils font afin que ces personnes n'aient pas à avoir deux ou trois emplois à l'extérieur du du système de santé. Est-ce que le gouvernement va investir dans la formation des préposés aux services de soins à la personne? La ministre, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que notre gouvernement travaille pour s'attaquer à la crise de membres du personnel dans les foyers de longue durée. Même chose pour euh, la prime de pandémie, euh, qui est de 4 l'heure pour les PSSP, en plus de l'augmentation du salaire temporaire, 8,3 milliards de dollars dans le secteur, les 86, les six personnes qu'on a été en mesure d'embaucher dans le réseau de la santé après la première vague, ajouter 8000 000 euh, PSSP qui seront formés au cours des prochains mois pour être prêts à l'automne. Des milliards, milliards de dollars ont été investis dans le personnel et dans le soutien à la COVID. On est là depuis le début, vous, vous étiez où? Encore une fois, je rappelle aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Prochaine question, député de Barry-Innesville. À l'échelle mondiale, les gouvernements et les entreprises étudient des stratégies pour bâtir un avantage économique pour se sortir de la pandémie. Alors que les approches sont différentes d'un territoire de compétence à l'autre, il y a une chose certaine en Ontario, les richesses naturelles, l'innovation et, et les avancées technologiques seront au centre de notre reprise économique et l'ingrédient essentiel à notre technologie. L'Ontario contient beaucoup de minerais, incluant le zinc, la platine, le lithium, la chromite ainsi que le cuivre et beaucoup d'autres. Alors qu'il y aura une augmentation des besoins en minerais, est-ce que le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut nous dire comment l'Ontario saisit cette occasion pour sa reprise économique. Député de Peterborough-Coharta. Merci à la députée pour sa question. Hier, j'ai eu le plaisir de me joindre au ministre Rickford-Fideli à Frontières Lithium ainsi que le groupe d'engagement autochtone pour annoncer que l'Ontario élabore une stratégie en minerais. Ça fait partie de notre mesure pour mener l'investissement dans les le marché vert, tout en créant des carrières dans le secteur minier de l'Ontario. L'an dernier, la Banque mondiale a annoncé qu'on augmenterait de 500 la demande en minerais. Ces minerais sont essentiels dans la médecine, dans l'aérospatiale, la défense, ainsi que les, les véhicules électriques à zéro émission. Nous avons des minéraux essentiels pour la les industries en croissance, par exemple les véhicules électriques, l'informatique et d'autres technologies propres qui appuient notre avenir faible en carbone. Complémentaire. Les pays à l'échelle, les pays partout dans le monde veulent des minéraux qui sont des ressources critiques et appropriées, que ce soit le granit, le lithium, le platinum. Le, la platine, c'est, on les trouve ici. Les entreprises décident là où elles veulent s'installer et élaborer leurs in... leur... leur infrastructure. C'est essentiel d'avoir une stratégie ici en Ontario et de l'avoir le plus rapidement possible pour ne pas perdre sur cet investissement essentiel. Ces emplois. Et ces pratiques éthiques sont essentielles. Est-ce que le ministre peut partager avec nous et avec le reste du monde ce que l'on fait pour amplifier ce secteur? Député de peterborough Merci. Alors que la demande est en croissance pour les minéraux, nous sommes en bonne position en tant que fournisseur stable et fiables et le facteur gouvernemental n'a jamais été aussi important. On veut savoir qu'on investit dans un gouvernement qui est responsable sur le plan de l'environnement, c'est ce que l'on fait ici en Ontario. Nous continuerons à travailler avec les acteurs communautaires, les propriétaires d'entreprises, les corps réglementaires, les groupes de, converse, de conservation, ainsi que les groupes détenant les droits des traités. Nous sommes heureux de cette initiative et nous avons de travailler avec le gouvernement pour élaborer une stratégie sur le minerai. C'est une bonne façon d'appuyer la transition de l'Ontario à une Faible en carbone et de répondre à la, à la demande mondiale. Monsieur le Président, l'industrie est excitée, nous aussi, et on a très d'élaborer cette stratégie en collaboration avec nos partenaires. Prochaine question, député de Sainte-Catherine. Bonjour. Question au Premier ministre. Niagara est unique et vulnérable dans sa propre façon avec la population la plus vieille de l'Ontario. On ne peut pas revenir dans le temps, mais lorsqu'on réattribue des centaines de doses de vaccins essentiels de Niagara ailleurs, alors qu'on a une mort à chaque trois heures et demie depuis plus d'une semaine, on ne peut pas changer le passé, mais vous pouvez... Considérer Niagara, maintenant, Niagara n'a pas été incluse dans les projets pilotes d'administration du vaccin dans les, chez les médecins et les pharmacies. D'être exclu de nouveau, c'est honteux, Monsieur le Président. Ma question, c'est est-ce que le Premier ministre inclura immédiatement Niagara dans ses projets pilotes? et traitera Niagara de façon juste dans son déploiement du vaccin. La ministre de la Santé. Je peux rassurer la députée de l'autre côté. Niagara a toujours été traité de façon juste, et ce sera toujours le cas, en ce qui a trait à, à tout ce qui touche la covid avec les commentaires que vous avez faits sur la distribution des vaccins, on m'a dit que le plan initial pour la distribution Moderna avec des protocoles pour le déplacement de Pfizer permettait à ces vaccins d'être transférés dans les foyers de longue durée ainsi que d'autres foyers de groupe à risque. Les vaccins pour les populations à risque ont été priorisés pour les deux types, incluant les résidents et les aidants naturels. Et donc, les allégations de Niagara que l'attribution de a été réattribué pour s'assurer que la deuxième dose soit disponible là où la première dose avait été administrée, alors que pour le vaccin Pfizer, a été remis à Niagara. Et donc, Niagara a reçu et continue de recevoir des vaccins au-delà de sa la portion de sa population. Complémentaire au premier ministre de nouveau, ainsi qu'à la ministre, cette réponse devrait être donnée aux gens qui ont perdu des êtres chers à chaque trois heures et demie au cours de la première vague. À la ministre, À la ministre, hier, nous avons communiqué avec nos pharmacies et nos cabinets de médecins pour savoir s'ils avaient la possibilité de faire partie du projet pilote de déploiement du vaccin et s'ils voudraient en faire partie. La réponse était simple, c'était un, un oui qui a résonné très fort. C'est qu'on parle d'une région où 800 vaccins de la grippe ont été remis par jour alors qu'on pouvait en administrer encore plus. Monsieur le Premier ministre en attend après vous avec des centaines de morts et... Le fait que Moderna ait été envoyé ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup d'aînés qui attendent leur vaccin à Niagara. Quand est-ce que la population de Niagara deviendra la priorité? Quand est-ce qu'on donnera le feu vert à nos pharmacies nos médecins pour administrer le vaccin pour continuer à épargner les vies? La ministre de la Santé. Premièrement, on pleure la, la perte de vie, que ce soit Niagara ou ailleurs. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu de grands volumes de vaccins du gouvernement fédéral jusqu'à très récemment. En ce qui a trait aux vaccins administrés par les médecins de famille et les pharmacies, nous allons reprendre le vaccin AstraZeneca parce qu'il est plus facile à administrer. Nous travaillons avec les pharmacies et l'Association des médecins de l'Ontario et ce sera fait aussitôt qu'on aura assez de doses. Jusqu'à présent, les doses d'AstraZeneca seront remises à Toronto, à Toronto ainsi qu'à Kingston parce qu'il y a une date d'expiration sur ces vaccins. Et dès qu'on aura plus de doses, toutes les pharmacies pourront administrer les médecins. Je peux vous dire que la région de Niagara est considérée comme un point chaud et recevra plus de vaccins. Député d'Ottawa-Sud, au premier ministre, mais premièrement, je dois dire que le commentaire fait au député de Kiewitinung aujourd'hui est n'était était pas approprié pour les fonctions que représente le premier ministre. On a un projet de loi qui fournit, au, euh, qui fournira à l'Ontario un accès en, euh, à l'Internet à large bande, partout. C'est une bonne chose. Mais on donne aussi, d'un autre côté, les pouvoirs de bâtir n'importe où. Donc, on crée une possibilité économique pour tous, mais qui est combiné avec une mesure qui n'aidera que leurs amis. Est-ce que le premier ministre fera la chose appropriée et retirera l'annexe 3 du projet de loi 257, protégeant ainsi nos espaces vers notre environnement et nos terres humides, ainsi que nos communautés et nos familles? Adjoint parlementaire, député de Wilton. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, on a été clair chaque arrêté ministériel émis a été émis à la demande de la municipalité pour la première fois. Depuis une décennie, le gouvernement provincial a une excellente relation de travail avec tous nos partenaires municipaux, au contraire du gouvernement libéral précédent. J'aimerais aussi rappeler aux députés de l'autre côté, que lorsqu'il était au pouvoir, ils ont utilisé des arrêtés ministériels régulièrement. De ce côté de la Chambre, évidemment, on émet aussi des arrêtés à la demande des municipalités, lorsque les projets sont importants et lorsqu'ils représentent une force économique pour l'économie locale et lorsqu'ils créeront des dizaines de milliers d'emplois. Donc, on continuera d'aller sur cette voie complémentaire. Vous l'avez utilisé. 30, vous avez utilisé ces arrêtés 33 fois dans les deux, Donc, deux derniers année. mois. Alors s'il vous plaît, cette annexe do semble donner okay. euh, euh, cocher une case sur la Le liste de Dean French. Cette annexe va, enlève la prise de responsabilité par les municipalités. On parle ici d'un projet de loi qui est empoisonné, empoisonné pour l'environnement, pour les communautés, pour les terres humides. C'est empoisonné pour l'avenir. Est-ce que le premier ministre fera la chose appropriée et retirera cette annexe empoisonnée et qu'on en débatte ici de façon unilatérale dans cette Chambre. Le leader parlementaire du gouvernement. Non, Monsieur le Président, non, parce qu'on continue d'avancer avec les projets économiques qui sont bons pour la province. Soyons très clairs, quatre ans, on a entendu les néo-démocrates et les libéraux dire qu'il fallait avoir un équilibre entre l'économie et s'occuper de l'environnement. Voilà ce qu'on a fait avec ce projet de loi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tournent le dos à l'économie et à l'environnement. C'est un parti libéral qui a augmenté les primes de la CESPAT, les impôts. On est, le... On est le gouvernement supranational le plus endetté au monde. C'est un parti libéral qui s'est retrouvé à genoux. Et le pire, c'est que les néo-démocrates les ont appuyés. The next question, the for Barry Prochaine question, député de Barry-Innisville. Le 15 mars, c'est la Journée mondiale des droits des consommateurs qui veulent savoir qu'ils dépensent bien leur argent gagné à la sueur de leur front. Nous avons... On veut des des lois qui le protègent le consommateur et qui bâtissent la, la confiance de la population ontarienne. C'est ce que fait ce gouvernement depuis le début. On donne la priorité à la population, on ne prend pas pour acquis sa confiance. Le député de Berry-Springwater, Oro et moi, avons tenu une journée pour les aînés. Il y avait des membres du personnel qui, du ministère des Services aux consommateurs qui nous dis, ont donné des conseils sur la façon dont on peut protéger les aînés. Est-ce que la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peut nous dire ce qu'a fait son ministère pour apporter, adapter les lois aux, aux, aux réalités du marché? La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Je suis heureuse de prendre la question de la députée de Barylisville. Elle fait un excellent travail. Monsieur le Président, dans l'esprit de cette Journée mondiale des droits des consommateurs, je veux réitérer que notre gouvernement s'engage à fournir aux consommateurs des protections quotidiennes, que ce soit pour les rénovations ou l'achat en ligne. C'est la raison pour laquelle on a fait la première étude complète de la loi sur la protection du consommateur depuis les 15 dernières années. Et pour, ce, pour essayer de protéger le consommateur dans un marché qui change, nous avons la loi, un projet de loi qui a été mis en place pour améliorer les, les prêts sur salaire. On a aussi aidé avec la renf, le renforcement des règles pour protéger les consommateurs vulnérables. Nous avons un plan pour bâtir un système équitable qui dessert vraiment les consommateurs, qui travaillent fort aujourd'hui et demain. Complémentaire. Merci à la ministre de s'occuper de la génération actuelle et à venir en s'assurant que la consommation ne s'arrête pas aux achats quotidiens. Les une règle devrait toujours protéger les Hauts ontariens tout particulièrement en temps de crise. C'est notre gouvernement qui s'est attaqué aux arnaques des prix pour protéger les biens essentiels au cours de la pandémie. Et depuis qu'on a mis en place cette initiative, il y a eu une diminution des, diminu des, des plaintes. Ces mesures fonctionnent. C'est essentiel pour euh, d'être protégé pour les achats. essentiels aussi, par exemple, l'achat d'une maison. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour protéger les Ontariens et Ontariennes de, dans leurs plus grands achats? La ministre. Merci. Je serai heureuse de le faire. Je peux dire que euh, la députée de barry nesville et tout le monde ici donc, on est très occupé sur cet aspect. Monsieur le Président, j'aimerais partager avec vous que nous avons adopté une loi pour faire la promotion de meilleures constructions et de protéger les consommateurs de mauvais joueurs. Nous avons aussi adopté notre loi qui apportait la première phase de changement réglementaire et il y aura une deuxième phase qui s'en vient. Ces changements vont renforcer le professionnalisme, les normes équitables dans les secteurs de cette province pour mieux protéger les acheteurs. Notre gouvernement a aussi désigné le pouvoir réglementaire des habitations pour qu'il y ait des normes professionnelles. Nous avons lancé aussi des mesures pour aider les consommateurs à prendre des décisions informées. Nous sommes très proactifs. Député de Sudbury, prochaine question. Le processus CCA est différent. Ma communauté de Sudbury est différente. Le le, ce système est différent et exclut plusieurs personnes qui pourraient être à risque et n'a aucune influence sur certains processus. Par exemple, les, pro, les départements de recherches sont à risque de faire face à des compressions. Il n'est pas responsable non plus pour les décisions administratives. Les élèves tels qu'Adam Kirkland, qui est un candidat au doctorat, Grâce à, au CCA, il a perdu 10 000 de financement. Et maintenant, il ne sera peut-être pas en mesure de euh, compléter sa recherche et d'obtenir son diplôme. Est-ce que le premier ministre fournira un financement d'urgence pour que les gens tels que Adam puissent recevoir leur diplôme? Le ministre de l'Éducation. Je remercie le député de sa question. Je peux confirmer que l'Université laurentienne a reçu 40 de ses revenus par des subventions du ministère. Ça représente une bonne partie du financement qui a été remis. On continuera de fournir un soutien aux collèges et aux universités. Un conseiller spécial a été attribué en ce qui a trait à la situation financière de Laurentienne et pour aider dans la planification stratégique. Merci. Complémentaire au Premier ministre. C'est intéressant de voir que le gouvernement parle de subventions et tellement de ça des subventions. L'Université Laurentienne est connue pour son expertise en raison du financement remis. Un article de, du Toronto Star nous disait qu'il y a eu des milliers de dollars en fonds pour les recherches, mais maintenant si les étudiants ne seront pas nécessairement en mesure de terminer leurs recherches. L'université nous disait qu'ils ne, ne connaissent pas l'avenir de leur centre de recherche ou des recherches qui y sont actuellement en cours, l'accès à des fonds de recherche pour avoir un grand impact pour cette université, le professeur Schultz a dit qu'il y a aussi une question de la réputation. Ma question au premier ministre, c'est est-ce qu'il va s'assurer que les projets de recherche de l'Université laurentienne auront assez de financement pour être sauvés? le ministre de l'Éducation. Ce que je peux confirmer, c'est que l'éducation est encore essentielle. L'université est en processus d'établir des changements administratifs en ce qui a trait aux étudiants. On a vu une grande augmentation des droits de scolarité sous le gouvernement précédent. C'est ce gouvernement qui a donné 450 millions directement dans la poche des étudiants. Ça fait une différence quotidienne pour les étudiants de la province. Nous avons mis un moratoire sur les remboursements de la RAFEO. On continuera d'être là pour les étudiants. Merci. Prochaine question, député de Guelph. Bonjour au premier ministre. Il y a tellement de PME qui ont de la difficulté et qui me, et communiquent avec mon bureau. Elles sont frustrées de ne pouvoir avoir un accès rapide à la subvention pour les PME. Elles ont fait leur part au cours de la pandémie. Maintenant, elles demandent au gouvernement d'agir. La frustration est tombée, euh, s'est transformée en colère. Hier, alors qu'on a appris que le gouvernement retirait tous les obstacles pour bâtir un entrepôt Amazon euh, pavant une zone humide dans le processus, les PME se posent la question, pourquoi est-ce que le premier ministre retire tous les obstacles qui entravent la voie? d'Amazon, mais que ces PME doivent attendre des ce, des jours, des semaines et des mois pour avoir l'aide de la province. Est-ce que le premier ministre s'engage à offrir aux PME le financement est nécessaire afin de survivre? député de Will Willowdale, adjoint parlementaire. Je remercie le député de l'autre côté d'avoir soulevé cette question importante. Je sais que dans nos consultations prébudgétaires l'an dernier, on a entendu parler de ces PME et des difficultés. Ce gouvernement était là avec des mesures, entre autres avec le programme de subvention qu'on a mis en place, 1,3 milliard de dollars, un chiffre qui date d'hier matin, a été remis entre les mains de ces PME. On fournit ainsi vraiment une aide pour les aider à passer à travers la tempête. Et en général, ça prend deux jours pour, avoir, pour obtenir ce financement. Évidemment, il y peut y avoir des obstacles, par exemple une erreur fa faite sur le formulaire ou autre, il y a des entreprises qui ont communiqué avec mon bureau de circonscription pour parler de problèmes, mais la réalité, c'est que cet argent est remis au PME, on sait que le travail est fait et j'ai très hâte de livrer le budget dans 13 jours. Complémentaire? Encore et encore, Monsieur le Président, j'ai soulevé cette question. Même chose pour les députés de l'opposition. J'ai parlé directement au ministre, je lui ai écrit. Il y a plusieurs PME qui attendent encore des mois après avoir que l'annonce de ce programme pour obtenir l'argent nécessaire à leur survie. Imaginez comment elles se sont senties alors que plusieurs de ces entreprises font concurrence à Amazon, que le gouvernement... Déchire toutes nos règles de plan... d'aménagement et de zonage pour aider Amazon, alors que ces entreprises ne font que demander l'aide du gouvernement alors qu'elles doivent fermer au cours de la pandémie, mais elles ont besoin d'aide. Alors, je demande aux députés de l'autre côté de, s'il vous plaît, les rassurer et leur donner une garantie que ces applications seront traitées de façon rapide parce que les entreprises ont besoin de cet argent. Député de Willowdale, encore une fois, merci aux députés. Comme je l'ai dit dans ma première, dans ma première intervention, 1,3 milliard de dollars ont été envoyés au PME, jusqu'à 20 000 qu'elles peuvent recevoir. S'il y a des problèmes, contactez mon bureau. Ce sont des mesures permanentes, que ce soit une, une réduction d'impôt de 30 ou un crédit d'impôt pour euh, les PME, une aide avec l'achat de pays, euh, de se réoutiller pour les réalités de la COVID. Nous avons aidé. Il y a une liste longue et j'espère que le député de l'autre côté, malgré leur euh, croyances politiques, appuieront ces mesures parce que le vote qui s'est produit aujourd'hui a montré qu'ils qu sont contre. C'est. PME. Et j'espère qu'ils nous appuieront lorsqu'on déposera le budget dans très jours. Député de Humber River Black Creek. Merci. À la vice-première ministre, il y a un résident de ma circonscription qui est arrivé en 2019 au Canada, sortant d'une relation agressive. Elle a, elle a travaillé deux emplois au cours de la pandémie. Elle s'occupe de cinq enfants, alors que les parents de ces de ses, de ses enfants vont travailler. Elle travaille aussi comme femme de ménage. Elle veut le vaccin, mais elle ne peut pas l'obtenir parce qu'elle n'a pas sa carte d'identité du gouvernement qui est nécessaire pour le vaccin. Le groupe d'experts nous a dit que pour sauver des vies, il faut vacciner les gens selon leur âge et leur risque. Ma question, c'est est-ce que ce gouvernement refusera le vaccin aux gens qui n'ont pas cette carte d'identité gouvernementale, le leader parlementaire du gouvernement. Cette question est troublante. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire actuellement. Évidemment, si quelqu'un a besoin de vaccin, quelqu'un comme ça, qui est exactement le genre de personne dont on devrait être fier, qu'il faut encourager ici, communiquer avec moi et je sais que la ministre travaillera de façon acharnée pour que cette personne puisse recevoir son vaccin. On a vu le chef du Parti vert faire la même chose lorsqu'on parle des PME qui nous demande si on veut aider les PME. Évidemment qu'on veut aider les PME, mais de suggérer qu'alors qu'on essaie d'amener plus d'entreprises de, dans la province, qu'on n'a pas à cœur les PME, ce n'est pas ce qui devrait se produire actuellement. On devrait parler d'optimisme. On déploie les vaccins. Il y a de bonnes choses qui se passent. On essaie de se concentrer sur s'aider les uns les autres pour essayer de sortir. Communiquez avec nous et on va s'assurer qu'elle obtienne sa carte d'identité ainsi que son vaccin. Complémentaire? J'apprécie ici le sentiment. mais. Ce qu'on essaie de savoir, c'est d'avoir, c'est un peu de clarté. Il y a beaucoup de travailleurs essentiels dans ma circonscription qui n'ont pas de congés payés, de maladies payées, qui sont à risque d'attraper la COVID, qui n'auront peut-être pas de vaccin parce qu'ils ne peuvent se permettre de prendre de congés. Ce gouvernement continue de refuser de donner des congés maladies payés aux travailleurs. Est-ce que la vice-première ministre peut me dire si ce gouvernement enverra des cliniques de vaccination mobiles dans des circonscriptions telles que les miennes pour pouvoir vacciner hors des heures de bureau normales? La ministre de la Santé. Certainement, je peux assurer le député qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les gens qui veulent des vaccins pourront les obtenir et on le fera de différentes façons par des cliniques de vaccination de masse par les médecins de famille, les pharmacies, ainsi que des cliniques de vaccination mobile, parce qu'on sait qu'il y a des gens en raison de leurs heures de travail ou leurs circonstances personnelles ne peuvent aller aux cliniques elles-mêmes. Donc, on utilise toutes les mesures nécessaires pour que chacun qui veut recevoir le vaccin puisse le recevoir. Et en ce qui a trait à votre question précédente, nous allons nous assurer que cette dame dont vous parlez reçoivent son vaccin parce qu'elle est exactement le genre de personne, comme l'a dit le leader parlementaire du gouvernement, qui mérite le vaccin, qui a besoin du vaccin. pieds de New York Centre, à la ministre de la Santé, hier, citoyen canadien a publié un rapport qui dit qu'au-delà des morts, la pandémie a des conséquences qui ont augmenté des morts en, en raison de différentes selon différentes raisons, par exemple, d'attendre un traitement. Ces morts affectent les jeunes. On conclut que dès novembre passé, les chiffres du, de, de décès dus à la COVID étaient égales à ceux qui découlaient de la COVID. Plus de personnes meurent en raison de, en raison de, pour des raisons qui découlent de la COVID que de la COVID elle-même, je demande donc à la ministre, est-ce qu'elle va mettre fin au confinement et commencera à sauver des vies? La ministre de la Santé, premièrement, comme le député le sait, il y a plus de 5 000 personnes qui sont décédées de la COVID. Chaque décès en est une de trop et est une perte pour chaque famille. Et chaque mort qui ne découle, qui découle, de, qui n'est pas une raison de la COVID, est aussi difficile. On veut s'assurer d'avoir la capacité dans nos hôpitaux. On a dû remettre plusieurs tests et procédures. Et C'est quelque chose qui m'inquiète grandement, on agit pour nous assurer qu'on puisse traiter la situation de ces délais chirurgicaux. Nous avons investi 283 millions de dollars pour aider les, les chirurgies prioritaires comme les chirurgies cardiaques, de la cataracte et oncologiques. Nous avons aussi augmenté nos heures d'imagerie. Intervention du Président. Complémentaire. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à la ministre combien de chirurgies ont été annulées dans la province depuis le début de la pandémie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'elles n'ont pas eu leur chirurgie. Est-ce que la ministre fera rapport de ces chiffres parce que je n'ai pas reçu de réponse? La ministre ne nous a pas informé de ces chiffres jusqu'à aujourd'hui. Un rapport de CTV nous dit qu'il y a des chiffres qui ont été publiés par l'Association de la santé mentale du Canada disant que plus de 184 000 chirurgies avaient été annulées. La ministre dit qu'il n'y a pas de dossier là-dessus. Ma question, c'est pourquoi? Est-ce que le ministère n'a pas ces données? Qu'est-ce qu'elle vient de citer? Est-ce que c'était pour l'année ou de la mi-mars à la mi-juin? Intervention du Président, merci. À la ministre de la Santé. Je peux assurer le député que le chiffre, c'est 227 000 chirurgies. Je revois ce chiffre. Ce chiffre a été mis à jour il y a deux jours. On conjugue avec la COVID, mais aussi les gens qui ont eu des chirurgies retardées, qui avaient besoin d'une chirurgie oncologique ou cardiaque, des centaines de millions de dollars sont nécessaires. Je ne sais pas si le député veut écouter ma réponse ou veut continuer de chialer de l'autre côté, mais la réponse, c'est qu'on continue à réduire le nombre de ces chirurgies annulées avec des centaines de millions de dollars investis. Député de York-Sud-Western. Douze familles, au Premier ministre, douze familles qui vivent dans un bel appartement à Kill Street se sont fait aviser par leurs nouveaux propriétaires qu'ils devront être expulsés. Plusieurs de ces familles y vivent depuis des décennies et étaient choquées d'apprendre que leur foyer n'était rien plus qu'un actif pour faire de l'argent. Pour eux, c'est leur maison. Certains y vivent depuis plus de dix ans et disent qu'ils paient leur loyer, peu importe à quel point, ils sont dans une situation difficile. Même lorsqu'on joue selon les règles, on se fait punir. Nous n'avons que les uns et les autres. On parle de survie ici. Maintenant, on devra quitter en plein milieu d'une pandémie. Est-ce que Pourquoi est-ce qu'on permet à cette situation de se produire? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de simplement avoir un endroit où vivre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de protection pour les locataires? Et pourquoi est-ce qu'on continue de remettre des avis N13? Le procureur général. Merci. Le député a parlé d'une situation spécifique et je ne veux pas m'y adresser par, au cas où elle se retrouve devant la Commission, mais c'est important de reconnaître qu'il y a la Commission des, des locations immobilières qui, sont indépendantes du, qui est indépendante du gouvernement. Monsieur le Président, c'est important d'avoir un système en place qui nous permet de se faire entendre. Que ce soit un propriétaire ou un locataire, c'est important qu'il y ait un système juste, et j'ai été fier d'annoncer aujourd'hui la réforme des tribunaux, c'est quelque chose que l'on met en place. On apporte des changements importants. Merci. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. Député de London West, rappel au règlement. Nous savons qu'il y a une hésitation des vaccins. En raison de génération de racisme systémique, de mauvais traitements, le député de Kwantung a fait ce que nous tous, ce qu'on nous demande à tous. Il a pris la parole, c'est un exemple et continue de faire partie des efforts pour, sa... pour montrer que le vaccin est sécuritaire. Aujourd'hui, on l'a reconnu pour son leadership, pour lutter contre l'hésitation des vaccins dans les communautés. Et il a été insulté par le premier ministre. Ça n'a pas sa place dans le Parlement de l'Ontario. Intervention du président, merci. Ce n'était pas un rappel au règlement. Conformément au règlement 36A, le député de scarborough guildwood a donné son, un avis de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par la ministre des Soins de longue durée concernant les congés payés, maladies payées. Nous en débattrons mardi le 23 mars. Après les affaires maintenant de députés, il y a une mise aux voix différée sur la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 261, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021. La sonnerie retentira pendant 30 minutes pour que les députés puissent voter. Je demande au greffier de préparer les lobbies.